Bonjour, je suis Christelle de Califrame.com, expert Wordpress et Showit, et je vais te montrer ici comment dans Showit, assigner une URL à des éléments qui ont été créés séparément avec Showit. Par exemple, on a ici ce bouton qui a été créé à partir de trois éléments. On a ici un rectangle qu'on peut retrouver ici, on a une icône qui va être une flèche et ensuite on a un élément texte. A priori, jusqu'à maintenant, lorsque je voulais créer des liens, je cliquais sur chacun des éléments, puis j'allais dans Click Action. Je choisissais le type de lien que je voulais créer, par exemple une URL, et je rentrais l'URL correspondante. Je faisais la même chose en cliquant sur l'icône puis sur le rectangle, ce qui prenait un certain temps puisqu'il fallait faire euh, le chemin finalement en trois étapes. Maintenant, il y a une petite option très pratique qui va te permettre d'assigner un lien, une URL ou n'importe quel lien en euh, sélectionnant finalement nos trois éléments en une seule fois. Il suffit d'utiliser sa souris de la glisser sur nos éléments, sur ceux qu'on souhaite donc sélectionner. Ici, il y en a trois. On voit qu'ils ont été sélectionnés sur la gauche. Et maintenant, sur la droite apparaît le « Click Action », ici tout en haut de l'écran, où on va pouvoir cliquer sur « Configure Link ». On clique ici et on choisit le lien euh, qu'on veut configurer. Ça peut être donc une URL, euh, des éléments, des réseaux sociaux, une page qui est existante déjà sur Canva. Donc ici, pour l'exemple, je vais choisir une page. Hop, Par exemple, celle-ci, je vais sauvegarder. Et maintenant, en un seul coup, finalement, en une seule fois, mes trois éléments possèdent bien une URL. Si je clique sur ma flèche, on voit que ça ramène à la page à prendre sur mon texte à la page apprendre et sur mon rectangle à la page apprendre. Pourquoi euh, il est intéressant lorsqu'on crée par exemple un bouton d'assigner des liens à tous les éléments, euh, parce que tout simplement, lorsque la personne va cliquer sur le site, elle va pas forcément cliquer directement sur le texte euh, ou euh, directement sur la flèche. Elle peut cliquer un petit peu dans le vague, sur le bouton, etc. Donc, il faut bien faire attention de lier à l'URL de notre choix tous les éléments qu'on utilise, par exemple ici pour ce bouton. Et c'est valable pour n'importe quel lien qu'on qu souhaite créer pardon sur Showit. Ici, ce sera la même chose par exemple pour lire l'article. J'ai une icône et du texte. Il me suffit de les sélectionner, de cliquer sur Configure Link et de faire la même opération. Voilà pour ce tutoriel. N'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres tutoriels Show It. Je te dis à bientôt et j'espère que cette astuce t'aura été utile.